Bonjour à tous. Je te laisse te présenter peut-être. Oui, donc euh, moi, je suis je m'appelle Carole Emma et je travaille à EDF sur tout le dispositif EDF Pulse, notamment. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, qui est un dispositif un peu unique hein, pour une entreprise comme la nôtre de soutien à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Donc, qui a été mis en place dès 2010. Voilà. Et bonjour à tous. Je m'appelle Anthony Babkin et je suis président cofondateur d'une association qui s'appelle DiversiDays. J'ai une première question, est-ce que vous allez bien déjà Oui, ça va. Je laisse les dernières personnes s'installer. Euh, je voulais vous interpeller dès le départ sur un chiffre. Si je vous dis 13 millions, à quoi vous pensez ce matin J'espère que peut-être 13 millions d'euros d'un coup, là. Le jackpot, ça y est. Si je vous dis 13 millions de Français, pensez à quoi Non. Ça aurait pu parce qu'il y a une personne sur deux qui naît aujourd'hui en Ile-de-France et qui a un, un parent euh, d'origine étrangère. 13 millions de Français. <rire> je pense qu'il y en a plus. 13 millions de Français. Et si je dis en lien avec le numérique, vous pensez à quoi Allez, je vais vous réveiller un petit peu. Obligé... Ça vous force à retirer le nez de l'ordinateur quelques secondes. 13 millions de Français qui 13 millions de français c'est pas les adeptes au numérique, au contraire 13 millions de français c'est le nombre de français qui sont aujourd'hui en marge de cette croissance numérique. Je sais que ce matin je parle à des grands adeptes de la révolution numérique et du marketing digital, mais ce sur quoi je voulais vous interpeller ce matin, c'est le nombre de Français qui aujourd'hui sont en marge de cette espèce de révolution. Quand on dit 13 millions de Français en difficulté avec le numérique, c'est 13 millions de Français, un quart des concitoyens qui aujourd'hui n'ont pas accès à un réseau, on va dire, haut débit de nouvelle génération, ou qui tout simplement ne vont pas sur Internet, ne se connectent pas, ou tout simplement qui n'ont pas de smartphone dernière génération, donc qui ne naviguent pas sur ces espaces. 13 millions de Français, c'est 13% de Français qui ne se connectent jamais à Internet. Alors dedans, on peut avoir tout un tas de clichés en se disant oh, « c'est normal, c'est les aînés » ou « c'est normal, c'est les plus jeunes ». Et en fait, quand on regarde, ça touche beaucoup de, de, de catégories socio-professionnelles, mais aussi, évidemment, le, on va dire le clivage euh, grande ville, région rurale, quartier se creuse euh, et ces chiffres là sont assez édifiants. Euh, et d'ailleurs ce n'est pas des chiffres qui vont euh, en s'améliorant. Je vous invite à regarder le dernier rapport de l'INSEE qui fait état de 20% de la population qui sont aujourd'hui en difficulté avec le numérique. Pourquoi on a voulu vous interpeller avec Carole sur ce chiffre aujourd'hui C'est que finalement la révolution numérique dont on a parlé maintenant depuis une dizaine d'années que, que tout le monde décrypte, montre qu'aujourd'hui, le secteur de la tech, le secteur numérique est plutôt dominé par des hommes. Aujourd'hui, si je rentre dans les critères diversité, c'est plutôt hommes blancs. On est plutôt autour d'une quarantaine d'années et 7 sur 10 sont plutôt issus d'une grande école. Alors, je ne vais pas vous faire le portrait type de ce qu'il ne faudrait pas pour une startup, mais plutôt de ce qui manque aujourd'hui à l'écosystème startup. On s'est dit avec Mounira que finalement ce manque de diversité était, était gênant. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, si on est une femme, et si je rajoute d'autres critères, une femme d'un quartier, une femme noire d'un quartier, une femme noire avec un handicap d'un quartier, c'est la double quadruple, qu'intuple peine. Et donc en fait, aujourd'hui, le signal qui est renvoyé par l'écosystème tech, c'est que si globalement vous êtes une femme d'un quartier ou d'une zone rurale, vous n'avez pas forcément votre place dans l'écosystème tech. C'est un signal négatif et on le paye de fait puisqu'il y a toute une partie de la population qui se sent aujourd'hui en marge de cette révolution-là. Alors comment on résout le problème euh, Vous allez me dire, c'est facile de, de jeter des chiffres. Euh, moi, j'ai fait le choix du, du pas de côté. J'étais euh, en charge d'une cellule marketing euh, digitale chez TBWA. Et en fait, je me suis rendu compte de l'absence de cette diversité. Et non pas par charité ou empathie, j'ai fait ce pas de côté, mais je me suis dit finalement, cette diversité, avec la cofondatrice du mouvement euh, qui est Mounir Hamdi, on s'est dit ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher tous ces talents du numérique qui manquent à l'appel. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une association d'égalité des chances dans le numérique qui s'appelle DiversiDays, et on est allé chercher un peu toutes les parties prenantes qui permettent aujourd'hui de créer un mouvement et qui vont permettre à ces talents d'aller finalement réduire l'écart qui existe. Quels écarts aujourd'hui on constate Le premier, c'est souvent un manque de confiance en soi. Euh, très clairement, c'est pour ça qu'on a créé cette association-là, qui va permettre à des talents d'être accélérés, dans un temps court, d'accélérer leur start-up, leur initiative numérique. Ce qu'on remarque, il manque souvent trois choses. Cette confiance en soi. La deuxième, c'est le réseau, très clairement. Aujourd'hui, l'écosystème tech est relativement fermé. Vous connaissez tout le jargon franglais et franglish à souhait, mais il n'y a pas que ça comme barrière. Il y a tout un tas de codes et d'écosystèmes qui sont encore trop fermés. Et pour me balader un peu partout en France avec le dispositif, maintenant je m'en rends compte. Et troisième chose, c'est évidemment le manque de visibilité. C'est des projets qui vont être intéressants, qui vont avoir de l'impact, mais que vous, parfois, en tant que grand groupe, je dis vous en généralisant, parce qu'il n'y a pas que des grands groupes, mais vous n'allez pas forcément voir, parce qu'ils sont isolés dans une petite région, une petite ville, etc. Donc notre rôle va être d'aller les chercher, et de les réconcilier, ou de les rapprocher d'un grand groupe. Euh, D'où notre rencontre avec une entreprise comme EDF, euh, on va vous raconter ce qu'on fait avec, euh, avec Carole et les équipes d'EDF, mais c'est une très belle rencontre parce que finalement on réconcilie à la fois des gens qui sont des porteurs de projets, des entrepreneurs et de l'autre des grands groupes qui ont besoin de travailler en synergie avec ces acteurs du changement, ces acteurs d'innovation. Euh, donc EDF fait partie de ce mouvement et pas que Google, AXA et plein d'autres acteurs associatifs. On a été d'ailleurs lauréat French Tech Tremplin il y a très peu de temps par le secrétaire d'État au numérique. Je vais vous montrer une petite vidéo, parce que je ne vais pas monopoliser la parole, une petite vidéo qui vous montre un petit peu ce qu'est Days, comment on accompagne ces talents, et très clairement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font. Donc je ne sais pas si en régie vous, vous allez y arriver, parce que je leur ai donné la vidéo tardivement, mais je les remercie euh, s'ils y arrivent, euh, reconnaissance éternelle. Euh, éternelle et, et même euh, fontaine de chocolat et de chouquette. c'est pour mettre la pression les chouquettes vous avez compris. Euh, on va vous montrer ensuite, euh, Carole va vous parler aussi de ce que fait EDF et comment aujourd'hui on arrive à créer des collaborations où en, ra en rapprochant un acteur associatif comme le nôtre et des grands groupes, on se rend compte que c'est des facilitateurs, ça devient un facilitateur pour, pour à la fois une, une entreprise mais aussi pour ces jeunes start-up. Peut-être qu'il reste 10 minutes, donc peut-être que Catherine parle et on mettra la vidéo au moment du changement de salle. Ça marche D'accord. Un, deux, un, deux. Vous m'entendez Oui. Donc je vais vous présenter un petit peu le réseau d'open innovation du groupe EDF. Comme je vous le disais, il a été lancé dès 2010. Donc en gros, il couvre toute la palette de soutien à l'entrepreneuriat et aux startups qui va de, du sourcing de startups aux incubateurs, aux levées de fonds et puis au prix EDF Pulse dont vous avez peut-être entendu parler donc, les prix Post existent depuis 2014. On a eu donc plus de 8 000, 1800 start-up candidates, à chaque fois sur des sujets de société, hein, un enjeu fort comme la transition énergétique. Donc, Il s'agit là vraiment d'accompagner les, les, les candidats, de les accompagner, voire aller jusqu'à la levée de fonds lorsqu'ils sont lauréats. Donc on est sur trois catégories, c'est bien-être et santé, sur les territoires de, durables et la smart city, et puis sur tout ce qui est transformation numérique euh, et nouveaux modes de travail euh, dans les entreprises. On, alors les, on a eu des éditions locales, hein, des, des prix Pulse, puisqu'on a vocation à s'ancrer dans les territoires, mais aussi au-delà, puisqu'on est maintenant présent euh, avec EDF Pulse Africa euh, euh, au Royaume-Uni et puis au Brésil. On a par ailleurs un autre dispositif hein, qui s'appelle le DevPulse, croissance, là, qui est vraiment pour détecter les nouveaux métiers de demain, les nouveaux modèles hein, de demain, toujours en lien avec la transition énergétique et le numérique. Donc, euh, sur les sujets, hein, toujours, euh, de société, euh, comme le service à l'habitant aussi, les, les, la smart city, euh, les systèmes énergétiques décentralisés, c'est-à-dire euh, les, les systèmes en autoconsommation, autoproduction, voilà, avec 30 millions d'euros à peu près à investir euh, par an. Vous pouvez passer la suivante. Et on a des appels à projets hein, euh, sur euh, là plutôt euh, sur le domaine social pour identifier les nouveaux métiers hein, dans tous ces nouveaux services qui vont émerger euh, avec le digital, que ce soit sur la silver économie, l'accompagnement des personnes âgées, les services à l'habitant ou la e-santé qui est encore en cours euh, en ce moment. Donc on a Bon, Merci, alors... Non non non pardon excuse moi <rire> non non non <rire> non simplement pour vous dire dans les lauréats de cette de ces appels à projets on a euh, notamment fait une acquisition, Zenpark, hein, qui est un service de parking partagé et connecté, que vous connaissez peut-être. Aujourd'hui, il est présent dans 200 villes en France. Il est présent aussi euh, en Europe. Et donc euh, l'idée, c'est simplement que les entreprises, les administrations, euh, les hôtels, les parkings partagent hein, euh, et ouvrent à tous les utilisateurs, tous les automobilistes, leur parking euh, lorsqu'ils sont inoccupés, le week-end, aux heures creuses, etc. Donc ça marche fort formidablement bien et c'est aussi un accélérateur hein, de la mobilité propre euh, et de la mobilité électrique notamment. Je ne te... sais pas si du coup euh, en régie on, on a moyen d'avoir cette vidéo ou pas si vous avez réussi à trouver le pour vous montrer un peu ce que, ce que ça donne euh, donc vous l'avez compris entre le dispositif de F-Pulse et ce qu'on va faire nous qu'il se passe ça. Voilà. C'est super satisfaisant en fait d'aller de région en région et de voir qu'il y a un engouement qui se développe de plus en plus. J'ai été estomaqué. En fait, en dix jours, c'était des remises en question. Tous les jours, c'était de la prise de confiance, c'était de l'optimisation. Diversité en fait travaille sur ta personne. Tu la personne de l'entrepreneur pour qu'il puisse être le plus impactant possible. C'est un accélérateur de vie. Ça nous met en lumière et ça permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées. On voit en fait le lien que nous avons tous. Et j'ai trouvé de, de l'amour et j'ai trouvé une raison de me battre. C'est un truc de fou. En vrai, j'ai pris une claque, hein, mais comme jamais. On est huit à avoir été sélectionnés sur la région de mais Et on est des milliers à porter des projets qui potentiellement peuvent changer notre petit monde. Et du coup, bah, ce leadership programme, il me permet de mieux assumer qui je suis et ce que je fais en fait et les retours d'expérience qu'on a eu aussi des autres entrepreneurs au dîner. Mes oreilles, elles étaient comme ça, j'en avais 8 des oreilles, j'écoutais tout le monde, je prenais les infos. Et l'équipe jersey a réussi à casser cette peur qu'on pouvait avoir de discuter avec des gros patrons. À ma gauche, j'avais Google, à ma droite j'avais Guillaume Delbar, maire de Roubaix. Derrière on a rencontré l'équipe Punchy c'est le mythique de la prise de parole quoi. C'est aime tes imperfections et ça va bien se passer. On s'est mis à jouer tous ensemble, donc ça a renforcé la cohésion et on a rigolé tous ensemble aussi. Je ne me suis jamais senti aussi vivant que pendant ces deux semaines là en fait. Le but c'était de s'élever ensemble en fait. Et bien à quoi dit vous donnez tout oui. Une force de haut gay. Un bon petit cri là oui. C'est vrai ah, la particularité de ces talents, ils viennent de parcours variés, mais ils sont unis par une même conviction, celle de porter un projet entrepreneurial qui utilise le numérique pour faire bouger les lignes. Il faut assurer on est là pour présenter un projet qui peut peut-être changer la vie des gens. En fait, ce sont des gens qui ont des talents, qui font des choses extraordinaires, mais je pense qu'ils ne le savent pas. C'est un peu des anti-héros sur lesquels on s'arrêterait peut-être pas parce que justement ils ne sont pas correctement présentés. Donc c'est des rôles modèles qui s'ignorent et qui pourtant pourraient inspirer par leur profil, leur parcours, etc. Diversité permet de sortir l'essentiel sur 10 minutes pour donner envie à d'autres personnes de venir avec toi. On est sur un podium. quoi. Ça m'a procuré une émotion en sortant de scène indescriptible. Même après des plus grandes victoires au sport, au basket, des titres de championnat ou des montées, j'ai pas ressenti ça. Je savais pas que je pouvais toucher autant de personnes. J'ai pas d'enfant, mais je pense que c'est comme quand on accouche d'un enfant. C'était magnifique, c'était. J'ai même envie de le refaire pour dire que ça va me manquer. Avant, ne serait-ce que devant une personne, j'étais pas capable de parler. Je suis chaud patate. là. Je fais pas un mètre sans avoir une félicitation, une demande de contact. là, je suis sur un nuage. C'est vrai que s'il n'y avait pas cet événement, prendre le téléphone ou contacter un média et dire bon bah j'ai un projet qui vraiment me tient à cœur et est-ce que ça vous intéresse. Bah déjà, d'une, on se met notre propre barrière parce se dit « mais non, ils s'en foutent, ils le feront jamais ». Et on n'a pas forcément le temps. Donc euh, c'est une sorte de petit réacteur qu'on met en bas du projet et qui euh, pff, nous envoie dans l'espace. J'ai toujours des étoiles dans les yeux et j'essuie je, toujours une petite larme à la fin en me disant « ils sont trop beaux, ils sont juste trop beaux ». Je pense que ces dix jours, ce seront les meilleurs dix jours de ma vie. Je vais en garder un souvenir vraiment incroyable. La vie d'entrepreneur, c'est être isolé. Mais en même temps, j'ai trop la chance. Grâce à Diversides, on est ensemble maintenant. Alors, vous a, donc, euh... alors, bah là, vous venez de voir un aperçu de. Donc vous de... avez Eric Zemmour dans votre conseil d'administration, euh, je crois. Il n'est pas, pas invité. En tout cas, c'est pas, c'est pas du tout. Euh... C'est pas du tout au programme. Euh, quoi qu'il en soit, on a beaucoup de gens et, et pour, pour faire un, un revers à votre blague, c'est que je pense qu'on a beaucoup de gens qu'on recherche qui sont investis hello, hello. naturellement sur le sujet, c'est-à-dire une sensibilité pour l'égalité des chances en se disant la diversité dans mon entreprise, dans mon organisation et demain dans des prix comme EDF Pulse, ça va être un vecteur de réussite, un vecteur de croissance. Et donc du coup, on, on le prouve avec des, des résultats très précis. Donc vous avez vu, il va y avoir tout un cheminement et je termine sur ça. À la fois dans le comité de bienveillance, EDF a été investi dans le leadership programme, donc dans, dans tout ce que vont vivre les talents, ils vont rencontrer les patrons du groupe, ils vont être mentorés, ça veut dire qu'en fait chaque talent qui avaient une appétence pour les sujets énergétiques, ont été mentorés par des, des patrons d'EDF. Ensuite, on a eu tout un travail, nous, sur la mise en visibilité, un tremplin régional, dans lequel aussi, à nouveau, EDF était mentor pour certains talents. Et ensuite, ils intègrent notre réseau. Concrètement, et pour finir sur ça, parce que c'est le résultat, seul le résultat compte, et d'autant plus pour les professionnels du marketing, euh, on a un premier talent qui a été accompagné en Occitanie, il a eu une grosse visibilité, il est ouais. devenu un partenaire un peu privilégié d'EDF. Oui, c'est Boubacar Sania, donc c'est un jeune homme quand même assez extraordinaire au parcours, là pour le coup vraiment inspirant et qui a développé une solution tout simplement remarquable. C'est une pour... carte vitale pour l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. On peut dire. Voilà tout à fait. Et donc nous avions repéré et que nous avons proposé au Day et aujourd'hui qui nous accompagne sur les prix Edef Pulse Africa. Donc, si c'est veux... une belle histoire. Et je, je termine par Khaled et puis Delphine. Ces deux-là aussi ont eu des, des, des collaborations particulières mm. avec euh, les patrons de votre groupe. Mm. Et donc, ça leur a permis à la fois de signer des contrats, de rentrer, d'être plus identifiés. Et là, on va passer toute une journée à Saclay euh, pour, avec accompagner. Vous. Ouais, pour les accompagner. Sur notre centre de recherche. C'est ça, euh... sur le centre de recherche. Oui. Euh, donc, pareil, dans cette logique de rapprocher ces innovateurs un poil différent de ce mm. qu'on a l'habitude de voir avec bah, les. les... Des, des, des géants de l'innovation, et en particulier sur, vos, sur votre centre de recherche à Saclay. Voilà, merci voilà. de votre... Merci à tous. Je, je voulais juste ajouter que je pense qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que transition énergétique et numérique, hein, les deux conjugués, c'est une vraie opportunité hein, pour pousser euh, la diversité euh, et la mixité. Enfin, En tout cas, c'est une des convictions euh, du groupe EDF. Voilà, on voilà. voit que c'est une diversité, d'ailleurs, pas simplement et, et d'origine ethnique, mais du handicap... Euh... Euh, oui, oui, elle, couvre, et, tous voilà, elle couvre tous les champs de la diversité. C'est la diversité avec un grand S. <rire> Merci à tous les deux. Merci, c'est une initiative Merci. très intéressante. Merci.